Alors je me présente, Donc, je suis chercheur au CNRS, je suis biologiste et je travaille dans un laboratoire du Muséum National d'Histoire Naturelle, en l'occurrence à la Station de Biologie Marine de Concarneau, Puisque le Jardin des Plantes, le Muséum Paris, dispose de deux stations marines en Bretagne, l'une qui est située à Dinard, la seconde qui est située à Concarneau. Donc moi je suis cité à Concarneau. Je suis plongeur depuis euh, 35 ans, et puis j'ai la chance ou euh, la malchance, je ne sais pas, de plonger sous la glace chaque année, chaque hiver. On fait des plongées sous banquise pour aller récupérer les bébêtes. On verra ça à la fin. Donc j'organise des plongées sous banquise avec des collègues plongeurs aussi. Donc ça se passe évidemment dans le cadre de la plongée professionnelle. On verra un petit peu les contraintes aussi que ça représente. Et puis, bah, j'ai quand même déjà un petit peu roulé ma bosse, que j'ai quelques expéditions, tant dans l'Arctique qu'en Antarctique. Donc, ce sont des missions qui sont organisées, pour l'essentiel, par l'Institut polaire français, l'Institut polaire Paul-Émile Victor, qui est situé à Plouzané, au sein, en fait, du campus de l'IFREMER, tout près de l'IUM, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est grâce à l'Institut polaire que la logistique, qui est quand même très lourde, hein, peut être mise en place et nous permet de travailler, d'emmener vivre, matériels, etc., hommes, évidemment, dans ces contrées euh, lointaines. Donc, c'est vraiment des missions qui sortent de l'ordinaire, évidemment, pour nous. Donc, ça, ce sont mes terrains de jeu en tant que biologiste. Donc, je passe une partie de mes étés dans l'hémisphère nord, Islande, Svalbard, parfois aussi le Groenland, et puis, mes hivers, deux, 3, 4 mois. Cette fois-ci, je partirai pour un peu plus de 4 mois, donc, euh, à Dumont-Durville. De temps en temps, je fais Faubon à l'Antarctique et je vais aussi dans les sub-Antarctiques, donc à Creuset et Kerguelen mais essentiellement je vais plutôt en terre d'Idier. Voilà, donc je fais la sternarctique, hein, c'est-à-dire que je vais au nord l'été et je vais dans le sud l'hiver. Donc je vois les manchots et les ours blancs. Alors je vais vous présenter succinctement euh, où se situent les bases, les bases françaises et étrangères. Là j'ai représenté sur cette carte uniquement les bases qui sont habitées toute l'année. Donc en rouge, les deux bases françaises. Donc DDU, c'est la base du mont d'Urville. Vous verrez ce sigle souvent pendant la présentation. Et puis Dome DC ou Concordia, qui est une base franco-italienne qui est située au cœur de l'Antarctique, sur un plateau à un peu plus de 3 000 mètres d'altitude, pour y mener des recherches plutôt de l'ordre de la climatologie, glaciologie et puis astrophysique également. Et puis nous sommes entourés par quelques autres bases permanentes la base Terra Nova, italienne, la base Casey, qui est une base australienne, Vostok, la base russe, et puis deux bases américaines amundsen qui est située pile poil sur le pôle au sud. Et puis McMurdo-Scott, qui est une base américaine et néo-zélandaise. Donc, on est situé, vous le voyez, à peu près 16 500 km de Paris. À cela euh, s'ajoutent les 2700 km qui vont séparer Hobart, qui est notre point de départ, de la, de la base du Mont-Durville. Donc, on va compter 24-26 heures d'avion, plus les escales, puis après 6-8 jours de mer à peu près pour traverser l'océan Austral. Donc, on le traversera tout à l'heure. Et puis après, on va traverser le PAC, cette fameuse mer gelée. Alors ça peut prendre deux jours, ça peut prendre trois jours, ça peut prendre trois semaines. C'est rare, mais ça, ça c'est l'Antarctique qui décide. Donc on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive, et on ne sait jamais quand on rentre non plus. Donc c'est cette part d'incertitude. C'est un des rares endroits au monde où on ne contrôle pas tout. Et c'est la nature qui contrôle pour nous. Donc tout commence généralement à Hobart, pour les gens qui prennent donc, le bateau. Euh, il arrive aussi que pour les premières rotations, on prenne directement l'avion. Auquel cas, on fait escale en Nouvelle-Zélande. De là, on prend des avions qui vont nous faire passer par la base McMurdo, puis par petits sauts de puce, comme ça, jusqu'à la base du Mont-Durville. Mais les allées à météo sont telles que, évidemment, c'est plus sûr de partir en bateau. Donc, généralement, on part en Australie. Et donc, on se retrouve à Aubart, qui est un petit port de pêche, que certains connaissent aussi à cause de la régate sydney Hobart, qui est une régate un petit peu difficile. Mais pour nous, en fait, les scientifiques et puis les, les techniciens de l'Antarctique, c'est plutôt voilà, le port de l'Antarctique, port de l'Antarctique que l'on partage avec évidemment nos collègues australiens, puisqu'on est chez eux. Là, c'est une vue de, le, de leur brise-glace, l'Aurora Australis, qui va euh, alimenter, qui va euh, délivrer hommes et matériel aussi dans les deux bases australiennes de l'Antarctique. Mais nous, on a, on a notre bateau. Alors ce bateau-là, évidemment, il, est déjà, euh, il fait déjà partie du passé, puisqu'il a fait la dernière rotation euh, l'hiver dernier. C'était l'Astrolabe 1, on va l'appeler, qui maintenant euh, a été désarmé, et puis qui a fait place à l'Astrolabe 2, euh, qui a été terminé dans les chantiers Piriou à Concarneau, que vous avez peut-être vu en rade de Brest, puisqu'il a été terminé ici. Et là, il est actuellement en route euh, très près d'ailleurs de La Réunion, en direction de La Réunion, où du coup l'équipage de la Marine nationale va l'utiliser. Ça, c'était un bateau civil, le futur Astrolabe, enfin le nouveau Astrolabe, nouvelle Astrolabe, pardon. Est un bateau de la marine nationale, affrété par les terres Austral et l'Institut polaire, avec un équipage donc, de marins. Donc là, ils vont bientôt partir de Saint-Denis-la-Réunion pour rejoindre OBART. Et du coup, il va recevoir ses premiers clients euh, bah, très bientôt, hein, fin, fin octobre. Donc on va présenter le vieux bateau. Bon, je ne le connais pas le nouveau, puisque je ne le connais que de l'extérieur, donc je ne peux pas vous présenter de photos. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passait dans l'ancien bateau. C'est un bateau effectivement, donc, qui a connu donc, sa dernière rotation cette année, après presque 30 ans de bons loyaux services, donc après des milliers des milliers de kilomètres à travers l'océan austral. C'était un navire euh, habilité à naviguer sur la glace, c'est pour ça qu'il avait certaines particularités qui faisaient vomir pas mal de gens pendant la traversée de l'océan austral. On verra ça plus tard. Enfin, je ne vais pas vous montrer des photos de vomi quand même. Hein. Donc, c'est un bateau de 65 mètres. Le, le nouveau bateau euh, fait 10 mètres de plus, 75 mètres. 13 marins. Le nouveau bateau fera presque le double. Et 49 passagers. Le nouveau bateau fera une, que 40 passagers, à peu près. Donc, il était affrété par l'Institut polaire et l'administration des terres australes et antarctiques françaises. Donc, c'était un bateau en fait, qui était prévu surtout pour transporter du matériel. On va dire que le confort des hommes était passé au second plan. Donc, c'est surtout un, un bateau cargo qui va amener toute une série de matériel scientifique, mais aussi. Euh, de charpenterie pour les bâtiments, de pétrole, on va le voir aussi. Il y avait ce nid de qui faisait son originalité, on verra à quoi il sert plus tard. Et puis, il embarquait un hélicoptère ou deux hélicoptères, puisque, vous le verrez aussi, les hélicoptères s'avèrent très précieux sur place, surtout quand on n'arrive pas à atteindre la base du mont parce qu'il y a trop de glace. donc Il faut faire tous les allers-retours, toutes les rotations. Pour finir le voyage, on le termine souvent en hélicoptère, en tout cas, ça fait cinq ans que c'est comme ça, on verra ça aussi plus tard. Donc, vous voyez que c'était un bateau qui commençait à être un petit peu fatigué, la passerelle en témoigne, ce n'est pas un bateau de première, de première jeunesse. Voilà le confort pour les 49 passagers, donc il y avait un petit salon où on pouvait tenir à 20, mais au moins on était bien serré. donc dans le roulis, ce n'était pas, pas si mal que ça. Et puis, bah, vous, vous le verrez, pendant la traversée, qui est quand même un petit peu longuette, 6-8 hein, jours de bateau en mer, et après, encore des jours, sur le pack, il n'y a pas grand-chose à faire donc qu'à regarder des films. Donc, généralement, on se passe toujours les mêmes, année après année. On se fait, allez, on va se faire la totale Matrix, on va se faire la totale Enfin, c'est toujours les grandes séries comme ça, on se fait des non-stop. Et on essaie de passer le temps, tant bien que mal, comme ça. Il y avait aussi une salle de communication où on pouvait se partager l'unique PC pour tout le monde, donc avec une messagerie unique pour tout le monde. Donc évidemment, la consigne, c'est pas de regarder les mails qu'ont reçu les copains, c'est évidemment ce que les copains font, et les copines. Donc on se dit, bah, tiens, en fait, il y a ta maman qui t'a écrit, ou ça, etc., gars, bah, je te remercie. Donc c'est que tu as lu mon mail, oui, évidemment. Donc c'était la, la seule manière de communiquer, sans pièces jointes, mais c'est pendant la traversée, c'est le seul moyen de communication avec l'extérieur. Ça s'est amélioré, puisqu'il y a quelques années, ça n'existait même pas, mais en tout cas... Voilà le, la salle qui était tout en bas, en, tout en bas de la cale pour, pour communiquer. La cabine, regardez le, le magnifique état des boiseries euh, à droite notamment. Vous voyez que c'était quand même un petit peu ancien. Alors comme pour tout bateau, évidemment, il y a, il y a des gardes au corps ici, hein, qu'on renforce avec des sacs. Donc, généralement, il vaut mieux dormir côté, euh, entre le sac et, le, et, la, et la coque, parce que ça va bouger beaucoup. Et de temps en temps, en pleine nuit, on entend un grand bruit sourd. Généralement, c'est quelqu'un du... Deuxième étage qui vient de tomber. Et le médecin, ben, il serre les dents parce que des fois, ça fait des dents cassées, ça fait des doigts cassés, ça fait des bras cassés. Et donc, c'est jamais très drôle, surtout quand ça roule et ça roule beaucoup. Donc, c'est des camines collectives de 2 à 6 personnes. Le carré, donc il y avait deux carrés, un carré plutôt pour l'équipage et puis un carré aussi pour le passager. Vous remarquerez aussi les tapis antidérapants. Bon, là, il n'y a pas de photo, mais évidemment, c'est quand même très utile. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, quand ça roule beaucoup, effectivement, l'assiette sur le tapis antidérapant ne bouge pas. Par contre, le de spaghetti, enfin, les spaghettis qui sont sur l'assiette, eux, peuvent bouger. Donc, il faut faire attention à bien tenir aussi le plat de spaghettis en plus de l'assiette. Sinon, on peut avoir des catastrophes. Il y en a toujours quelques-unes pendant la traversée. Donc, une fois qu'on a visité le bateau, donc ce bateau-là, effectivement, dans le port d'Aubart, il va recevoir tout le matériel. Donc là, le, le, le chargement peut durer deux, trois, quatre jours. Et donc, on a l'Institut polaire français à un hangar sur le port d'Aubart, qui qu loue. Et donc, on, trans, on envoie tout notre matériel ici de Brest par bateau jusqu'à Aubart. Donc, ça met deux mois à peu près. Donc là, le matériel dont j'ai besoin pour l'hiver prochain est parti juillet dernier. Et il arrivera courant, courant octobre. Et là, il sera embarqué sur l'Astrolabe. Voilà. Donc, il faut vraiment anticiper Puisqu'on est d'accord, en Antarctique, l'intermarché n'existe plus, le Leroy Merlin n'existe plus, sans faire de publicité. Il ne faut pas avoir oublié quelque chose parce que c'est fini, il n'y a plus rien. Donc on a beau avoir de l'entraide, si on a oublié quelque chose, terminé. Et on ne peut pas faire demi-tour. Donc c'est aussi euh, un pétrolier d'une certaine manière, puisque toutes les bases fonctionnent euh, à l'essence euh, le chauffage, euh, la machine à désaliniser l'eau de mer, etc tout en fait euh, dépend de l'essence donc le c'est aussi un petit navire pétrolier donc voilà le nouveau il a de la gueule quand même on verra ce qu'il donne en mer parce que bon l'ancien était peut-être vieux et moche n'empêche qu'il tenait la mer lui on ne sait pas encore trop on verra ça mais c'est vrai que là il est il a belle allure en tout cas alors on a présenté le bateau maintenant on va commencer euh, la croisière on va commencer à voir un petit peu comment ça se passe alors, à bord, euh, c'est symbolique, mais on est tous habillés pareil, puisqu'on a tous reçu en fait, une dotation de la part de l'Institut polaire. Donc on n'a qu'à amener en fait, les slips et les t-shirts. Tout le reste est fourni par l'institut polaire. C'est du matériel qui fonctionne bien, pantalon, etc. Et ces fameuses charentaises made in France, très chaudes, que je peux garantir, on peut avoir les pieds, les pieds au chaud par moins 20. Elles sont très très bien, en pure laine. On ressemble tous à des papilles, mais on est très bien. On est tous contents de ressembler à des papilles, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être, globalement, la chaussure principale. Donc, c'est ce qui nivelle tout le monde, à peu près. Il n'y a plus trop de hiérarchie à ce niveau-là. Donc, quel que soit son grade, sa fonction, etc., on est en charentaise, IPEV, et tout va bien. Et puis, bah, dès qu'on est sorti de la baie d'Aubart, évidemment, bah, bienvenue dans l'océan Austral. Donc, on est d'accord, c'est un bateau qui va faire cap au 180, plein sud. Et vous savez que l'Antarctique, il n'y a pas trop de continent en fait, qui va barrer l'océan Austral. Donc, la houle, qui est quand même importante, n'a rien pour l'arrêter. Donc ça fait une belle houle de travers et donc c'est un bateau qui fait plein sud. Automatiquement, il ne peut que rouler ce bateau. Et en plus, je vous ai signalé que c'est un bateau qui était habilité pour naviguer sur de la glace. Donc il peut casser jusqu'à un mètre de glace à peu près. Donc la coque, elle est ronde. Évidemment, il n'y a pas de quille. Donc c'est un bateau qui va rouler. Et donc vous pouvez faire ça avec moi et ça va faire comme ça pendant 8 jours, jour et nuit, 24 heures sur 24. Voilà avec des petites tempêtes pour agrémenter tout ça, qui peuvent être sympathiques parfois. Et puis ça continue. On continue, le monde balancier, 24 heures sur 24. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment marins, ou même ceux qui sont marins mais qui ont un petit peu de difficultés, ça pose des problèmes. Hein. Certains vont jusqu'à se faire perfuser. Hein. Il y a des gens qui... Là, ça se passe moins bien pour eux, et là, ils ne s'alimentent plus, boivent plus. On a beau leur apporter des pommes et puis de et puis l'eau douce, ça ne suffit pas. Donc certains ont dû un petit peu de mal à... À résister à ça. Pour certains, c'est même rédhibitoire, ils vont une fois ils ne retournent plus. Donc voilà, donc c'est la berceuse qui va durer quelques temps. Euh, donc pour passer le temps, effectivement, on fait des tours, euh, on fait le tour de la drop zone, là, Donc c'est un petit peu court comme terrain de footing, mais ça permet de passer le temps. Voilà, donc on va descendre, on passe les 40e, les 50e, les 60e. Et puis à un moment donné, bah voilà, les charentaises ne suffisent plus, les premiers glaçons arrivent. Donc là, on est obligé de commencer à s'habiller un petit peu comme s'il faisait froid, puisqu'on a passé, on va dire, une barrière climatique, une barrière météo, où là, on est passé d'un océan qui était à 12, 10 degrés à un océan qui n'est plus qu'à 2 degrés. Et la transition se fait en l'espace de quelques heures. Donc là, on passe d'un climat, d'une température douce à une température qui ressemble à une température d'un frigo. Voilà. Donc, on s'habille en conséquence. Et puis, ben, la première glace arrive, alors on est tout excité. Et puis la deuxième, puis la troisième. Et puis la mer, elle commence à se couvrir de glace petit à petit. Donc là, on termine avec l'océan austral. L'avantage, c'est qu'on termine avec ce moment de balancier. Par contre, on va arriver à un autre problème, qui est celui des glaces. On va voir ça. Alors, pour ceux qui ont la chance de ne pas être trop malades pendant la traversée, ils ont la chance de voir quelques très belles espèces, à la fois de mammifères marins, mais surtout d'oiseaux. Et c'est là qu'on peut voir avoir la, la chance de voir tous ces grands, grands oiseaux un petit peu mythiques. Alors, là, je vous ai présenté quelques, quelques photos. Hein. Le, la L'Asbaltros Royal, 3,50 m hein, d'envergure, c'est quand même un, un bel oiseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3,50 m. Et c'est vrai qu'en mer, en mer, on n'arrive on pas vraiment à se faire une idée de la, de la taille. Donc là, je vous mets une autre photo. Là, je suis à Kerguelen. Je suis juste à côté d'une femelle qui est en train de couver. Donc, vous voyez la taille de la tête et la taille de ma tête. Ouais, c'est un, un gros oiseau quand même. Hein donc là, on se rend un peu plus compte de la, de la taille de, de l'oiseau. De c'est des gros, gros poulets. Hein bon, il existe euh, de nombreuses espèces d'albatros. Effectivement, pendant la traversée, on a la chance d'en voir plusieurs. Là, ici, l'albatros de Campbell, donc une île qui est près de la Nouvelle-Zélande. L'albatros timide par exemple, tous au-delà de 2 mètres, hein, c'est quand même tous des grands-grands oiseaux. Un des plus beaux pour moi, ça c'est un avis perso, le, le sourcil noir, qui est un des plus abondants. Le filigineux à dos clair, qui est le dernier albatros qu'on qu peut voir, c'est celui qui descend le plus sud, il est capable d'aller jusqu'à 65 degrés sud, c'est celui qui est capable d'aller vraiment tout près d'Antarctique. Et puis d'autres espèces, bah, on va s'arrêter là après, hein, puisqu'on ne va pas faire... Euh, on ne va pas faire de l'ornithologie ce soir, forcément, mais le Damier du Cap et puis le Pétrel des Neiges. Les deux derniers nichent à Dumont-Durville. Voilà, une fois qu'on a traversé cet océan, on arrive dans le Pâques, ce fameux océan glacé qu'il va falloir traverser. Alors Pour les gens qui ne connaissent pas, effectivement les débuts sont difficiles puisque, je vous ai dit, on a perdu ce mouvement de balancier. Par contre, là, on a le bateau qui va taper directement contre la glace. Donc ça fait un bruit qui est quand même assez sinistre, c'est un bruit qui est quand même assez fort. Et donc à chaque percussion du bateau dans la glace, ça va bouger. Et donc là, le plat spaghetti glisse plus, mais par contre, il peut quand même, peut quand même faire ça. Donc il faut faire attention. Donc ça fait beaucoup de bruit, et là, ben, alors, effectivement, on est plus au calme, mais on a un bruit permanent de cette glace qui va frotter contre la coque et qui va ben, empêcher de dormir ceux qui sont un petit peu sensibles, par exemple. Bon, vous avez vu la vue de la passerelle que je vous avais montré quand on était dans le port d ben, ça C'est la même passerelle avec une mer de glace qui est devant. C'est vrai que c'est un petit peu particulier comme vue. On n'a pas l'habitude de naviguer là-dessus. On a l'impression que ça ne va jamais passer. Et puis ici, ça passe. Et en fait, le bateau il va pousser les radeaux de glace. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a ce genre de, de radeau de glace. Donc, il y a toujours un petit peu d'eau libre au milieu. Et le bateau il va au départ, quand le pack est encore pas trop trop serré va pousser ces radeaux de glace pour avancer. Donc, on va filer à un nœud, deux nœuds, trois nœuds, grand maximum. Alors, les couleurs sont évidemment... Dès qu'on a la chance d'avoir du beau temps, on a de la glace qui s'illumine, qui se colore de bleu. Et puis, bah, les premiers habitants qui apparaissent. Là, ici, deux manchots à délit. Et puis, bah, dès qu'on a les, premières, les premiers manchots, bah, on a les premiers prédateurs. Et donc, là, c'est Sa Majesté, le léopard de mer. N'oubliez pas que je suis plongeur et que c'est le genre de bestiole qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on qu a évidemment euh, présent sur base. Donc, euh, la règle de sécurité, c'est quand le léopard est dans l'eau, je n'y suis pas. Ça fait quand même 650 kg, ça fait presque 3,50 m de long. Donc, je sais bien qu'il a une préférence pour les manchots, il n'empêche que je ne fais pas le malin. Et puis, effectivement, ce pack, c'est une chose, donc c'est de la glace de mer, le pack, c'est de la glace de mer, mais on a aussi les icebergs qui vont dériver, qui sont issus du vélage des glaciers qui coulent de l'Antarctique, et ces icebergs, eux, sont composés d'eau douce. Donc on va avoir ce mélange des deux glaces, avec donc ces icebergs tous plus grands les uns que les autres, avec des formes très très variées, Là on dirait vraiment un pain de sucre, on croirait que ça a été taillé au couteau. Comme ça, ce sont des petits icebergs, Certains sont évidemment beaucoup, beaucoup plus gros, les plus gros font la taille de la corse. Hein. Alors la consigne aussi du capitaine, c'est de s'approcher le moins possible de ces, euh, de ces espèces de, de monstres de glace, mais ce n'est pas toujours possible. des fois il faut qu'ils passent à côté parce que de temps en temps certains se retournent et là ça crée des vagues très importantes qui pourraient même mettre en danger un bateau de, de la taille de, de l'astrolabe que ce soit l'ancien ou le nouveau. Donc, généralement, ils essayent de ne pas se rapprocher, mais quand ils sont trop proches, ben, il faut bien essayer d'y aller. Donc, 65 degrés sud, un petit peu plus, on s'approche du cercle polaire antarctique, sur lequel est située quasiment la base du mont Durville. Alors, plus on va descendre, effectivement, plus la nuit va s'estomper, puisqu'on est en campagne d'été. Je parle pour les gens qui partent pendant l'été. Donc, effectivement, ben, la nuit, ça ressemble un petit peu à ça. Euh, donc, il n'y a pas de nuit, en fait, tout simplement. On a beau voir la Lune, il fait jour tout le temps. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début, quand on arrive, on n'a pas le signal, on n'a pas le, le déclencheur qui nous dit va, va te coucher, parce que cette, ce jour permanent finalement nous, ne nous incite pas à aller, à aller se coucher. Donc au bout de deux, trois jours on commence à être fatigué parce qu'on s'aperçoit qu'on fait des nuits très courtes. Donc il faut se faire un petit peu violence pour aller se coucher à des heures on dirait, normales pour ne pas, pour pas être trop fatigué au bout de quelques temps. Donc les charentais sont toujours présentes et de pi que vous avez vu tout à l'heure, ben, ça sert à ça en fait. Ça sert à faire la vigie et à guider quand le pack est relativement lâche encore, à guider euh, le, le second ou le capitaine ou le lieutenant à naviguer, à faire des choix. Donc on se met dans de pi et puis on lui dit ben, tu laisses ce, ce bout de glace sur tribord et puis je pense que là ça doit passer, etc. Donc on communique par radio et on y va comme ça tranquillement. Ça c'est quand c'est facile. Et puis, ben, ce pas qui peut... Là, vous voyez, là, je vous mets une présentation où là, ça avait, ça avait duré 5-6 jours, donc presque autant que la traversée de l'océan Austral. Et puis là, on voit que la glace, elle commence à se resserrer. Et puis la glace, elle commence à se resserrer beaucoup. Il n'y en est toujours pas arrivé. Donc, vous voyez que là, c'est compliqué. Et puis là, il a la glace, elle est tellement serrée qu'il n'y ben, a plus d'eau du tout. Et donc là, ben, le bateau il est obligé de casser la glace. Donc là, il passe de navire à capacité glace à brise glace. Alors, l'astrolabe n'étant pas très puissant, il ne pouvait pas casser des épaisseurs énormes, mais en tout cas... Il va faire la technique du marteau-piqueur, c'est-à-dire qu'il va reculer, taper la glace, reculer, taper la glace. Donc là, on est à 1, 2, 2 nœuds, et puis on est à moins un nœud, et puis donc on avance comme ça. Donc il va essayer de se faire son chemin comme ça. Donc là, quand il tape, il faut s'accrocher. Et puis des fois, il reste complètement bloqué. Alors là, c'était en janvier 2015, par exemple. Donc moi, j'étais sur base, au chaud. C'était donc le premier de l'an. Tout allait bien pour nous, on faisait la fête. Et puis, il y avait la rotation qui repartait. Il y avait des clients qui repartaient en France. Et bien, ils sont restés là pendant huit jours. Et le bateau, vous voyez, fait toujours ses 65 mètres de long. Regardez les plaques de glace. Elles font beaucoup plus que 65 mètres de long. Et donc, là, il n'était pas du tout capable de les pousser. Et donc, ils sont restés bloqués là, à tarot pendant huit jours. Alors, nous, on les pourrissait un petit peu par radio, évidemment. Mais euh... Et puis, à un moment donné, il y a une tempête qui est arrivée qui a ouvert un petit peu ce pack et le bateau a pu se libérer, a pu partir. Donc, on ne part pas quand on veut. Donc, il ne faut pas avoir un rendez-vous à la sortie. Et ça arrive souvent que les hivernants, par exemple, donnent rendez-vous à leurs copains, copines, etc., à la sortie, en disant ben, on va se faire trois semaines de randonnée super en Tasmanie, ça va être génial. Et puis, ben, trois semaines après, ben, le copain et la copine n'est toujours pas là, parce qu'il est encore en bateau, et, et puis le, les vacances sont finies, donc on est reparti en, en France. Alors là, l'image elle n'est pas forcément très bonne, mais c'est ce que voit le, le capitaine. Il a, il a aussi, grâce au satellite, la possibilité de s'orienter, et donc là, on voit un petit peu en violet le trajet de l'astrolabe. Vous voyez que là, il a tenté ici. Et là, il a vu que ça passait pas. Donc il est resté quelques jours. Puis il est redescendu là. Il a trouvé une autre option. Et puis là, il s'est dit bah non, ça ne passe pas. Allez, hop, on va retenter par là. Et hop, hop, ah, je trouve un chemin, etc. Donc vous voyez que le capitaine, et puis là, ça continue ici, voilà. Euh, bah, il est comme tout le monde il essaye, il tente. Euh, des fois, ça fonctionne des fois, que ça ne fonctionne pas. Donc je sais bien que de temps en temps, il y a des gens qui râlent en disant ah, quand c'est qu'on va arriver, quand c'est qu'on va arriver. Ben, il est moins bien savoir, mais il faut bien tester. Donc là, en l'occurrence, le satellite euh, vraiment aide beaucoup. Et puis, ben, de temps en temps, le satellite, même ça ne suit pas, donc là, quand l'hélicoptère quand est sorti, c'est que ça se passe mal, c'est que là, vraiment, il n'y a plus de, beaucoup d'options. Donc là, on demande de pilote de monter dans son hélicoptère et de faire une reco pour essayer de trouver euh, voilà, une solution, euh, si c'est possible. Donc, généralement, ce n'est pas bon signe quand l'hélicoptère est sorti. Et on continue, et on traverse ce pack, qui n'en finit pas. On n'est toujours pas arrivé. Ça fait déjà presque dix jours, 12 jours qu'on est parti de Paris. On en est, on est plein les rotules et on n'est toujours pas arrivé. Dans ce je vous fais patienter un petit peu, parce que c'est un petit peu long. Alors, on voit des traces sur la glace, donc on se dit qu'il doit y avoir des bébêtes dessus. On ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est un serpent, est-ce que c'est un lézard. On... Peu de chance dans les parages, mais du coup, on ne sait pas trop. On verra, on aura la solution plus tard. Et puis en fait, ce qu'on va chercher, ce que le capitaine cherche finalement, c'est à traverser ce pack pour arriver dans une mer qui est toujours ouverte, une sorte d'immense lac. De... Enfin, c'est pas un lac parce que c'est de la mer, c'est de l'eau salée. On appelle ça la Polynie. C'est une zone qui est toujours en fait ouverte, libre de glace. Et il y en a une Polynie devant la base du Mont Durville. Donc, ce qu'on cherche, c'est à traverser ce pack, atteindre cette Polynie, la traverser. Alors, elle peut faire 100, 200 km de large. Et puis, une fois qu'on l'a traversée, effectivement, ben, bingo. On n'a plus qu'à aller tout droit, et normalement, on arrive à Dumont-Durville, tout va bien. Donc là, automatiquement, on peut, faire, on peut mettre les gaz, donc on va un peu plus vite. Donc tout le monde est content, ça se passe bien. Et puis, à un moment donné, bah, effectivement, il faut bien qu'on arrive un jour. Hein. Euh, on a une ligne blanche tout au fond, euh, et on se dit, tiens, c'est peut-être ça. Donc, une fois qu'on est arrivé, on va présenter un petit peu la banquise. Donc là, vous voyez que le bateau, là, il n'est pas du tout à Dumont-Durville. Il a le nez, la truffe, complètement dans la glace. Et c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Donc là, on arrive à la banquise, la banquise dure. Là, vous voyez qu'il y a au moins 4 mètres d'épaisseur de glace. Donc euh, l'astrolabe étant incapable de casser plus de 1 mètre, et eh ben là, il s'arrête. Et donc, on peut se trouver à 40, 75, 100, 120, 130 km de la base. Et on n'est pas arrivé. Donc, heureusement, on a des petites compensations, c'est que généralement au pied de la banquise, on voit toujours des, des beaux animaux. Alors là, on peut avoir des petits rorcales qui s'approchent du bateau, hein. il n'y a pas de pêche là-bas, hein. il n'y a pas de problème, donc ils n'ont pas peur. Il y a aussi ben, les prédateurs, là, tout à l'heure on avait les léopards avec les manchots, là on a les baleines et on a les prédateurs de baleines. Donc là, on a une belle chasse à la baleine, mais là, ce pas des Japonais à la suite, hein. c'est des orques, hein. trois orques, qui sont en train de chasser euh, une petite famille de, de petits rorcales. On voyait un petit peu le, le bateau qui est euh, la tête dans la banquise. Donc, ce qu'il faut, c'est que c'est au moins stabiliser le bateau parce qu'il va falloir décharger tout le bateau, évidemment pas la main, donc grâce aux hélicoptères. C'est pour ça qu'on les a emmenés. Et donc là, les gars, techniciens, marins de l'Astrolabe, je leur tire encore mon chapeau, ben, ils vont tailler un quai de glace pour amarrer l'Astrolabe. Vu qu'il a pas de quai, et ben, on va en fabriquer. Donc, vous voyez ici, à la hache, les bites d'amarrage en glace et tout va bien. Donc, ils mettent une grosse journée et puis après, bon, ben, ils ont le droit de, de bourrer un coup, évidemment. Et donc, ben, il va falloir s'extirper quand même de cet astrolabe parce que les gens, ils n'en peuvent plus de faire des ronds depuis des jours et des jours là-dedans. Donc, la délivrance arrive, on part en hélicoptère et on rejoint la base. Heureusement, il y a toujours une solution. Donc, on a toujours une mascotte à chaque campagne d'été. Là, je vous présente. Potam, l'hippopotam, c'était en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop. Potam a fait son vol d'initiation euh, sur le casque de Fabien, le pilote. Et voilà les petites images qu'on peut avoir la chance de voir pendant cette petite traversée de la banquise, c'est toujours, euh, toujours joli. On a envie de se baigner. Les manchots qui se promènent. On a toujours envie de se baigner. Une fois qu'on connaît la température de l'eau, on a moins envie de se baigner, mais... Donc voilà, vrai que La texture de la glace elle change à chaque, chaque mètre quasiment. On est incapable de donner une échelle. Et une fois qu'on a quitté cet astrolabe, qu'on a pris le taxi, donc l'hélicoptère, on arrive enfin à cette fameuse base du Mont-Durville, perdue donc à près de 18 000 km de Brest. Donc Voilà une petite image de la base en été. Et voilà ce qu'on va voir en arrivant. Vous voyez ce, cette banquise qui est devant. Là, normalement, on devrait avoir de l'eau. Hein. Pendant des années des années, ici, il y avait de l'eau. Et là, ça fait donc à peu près 4-5 ans, sauf il y a deux ans où ça avait débâclé un petit peu. Euh... Mais là, on n'a plus que de la glace. On a des conditions quasiment hivernales, même en été. Donc, voici la base, C'est une sorte de petit village composé de, de plusieurs bâtiments reliés par des passerelles. On est sur une colonie de manchot, donc on n'a pas le droit de marcher n'importe où, on verra ça aussi. Donc on marche uniquement sur les passerelles qui nous permettent de relier les différents bâtiments. Donc chaque bâtiment a une fonction, on va, on va, les, on va les visiter euh, rapidement ensemble. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble, il y a quelques bâtiments qui sont à côté mais ça c'est l'essentiel le, en fait de la base. Donc pour vous présenter un petit peu le, les lieux, donc on a l'Antarctique qui est ici, se prolonge par un glacier, un Antarctique, encore une fois. Il est ourlé par de nombreux glaciers qui vont plus ou moins vite. Ça, c'est le glacier de l'Astrolabe. Et puis, on a l'île des Pétrels, qui est insérée dans un archipel qu'on appelle l'archipel de Pointe-Géologie. Et donc, l'île des Pétrels, en fait, sert à la base, la base qui est ici. Et on a une île ici. En fait, c'était plusieurs îles qui ont été reliées entre elles pour faire une piste d'atterrissage d'avion qui n'a jamais fonctionné. Elle est trop courte. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, ici, on a une petite base, à 4 prud'hommes. C'est en fait euh, un, un lieu qui permet euh, aux trains chenillés euh, de ravitailler la base Concordia, puisque les Français ont fait ce choix de ravitailler leur base qui est à l'intérieur de l'Antarctique par euh, des caterpillars, en fait des, des wagons qui sont sur chenilles, qui sont tractés par des, des gros caterpillars. Donc c'est un raid qui est absolument fantastique, qui dure une dizaine de jours, en plein milieu du blizzard, plein milieu de l'Antarctique. Et donc le matériel arrive. À Dumont-Durville et convoyé à Cap-Prud'homme, et de Cap-Prud'homme, les gars partent à Concordia. Mais là, je n'en parlerai pas, parce que déjà, je ne suis jamais allé, parce qu'il n'y a pas de vie, je suis biologiste, là-bas, il n'y a même pas une bactérie, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, on a le bus de Paul-Émile Victor, hein, qui est situé au plein milieu de la base, juste devant le bâtiment du séjour. Donc, là, on peut lui rendre hommage à cette occasion. On va préciser que c'est une base française, certes, mais on invite très régulièrement des collègues étrangers. Donc, comme toutes les bases dans l'Antarctique, elles ont beau être euh, japonaises, pour des campagnes d'été euh, japonaises, ce qu'on veut. Évidemment, il y a un brassage. La recherche, c'est quelque chose d'éminemment international. Donc, on, on s'invite les uns les autres. Et donc, là, en, en l'occurrence, à la visite d'un préfet des terres australes, on avait mis les drapeaux des nationalités présentes sur la base. Donc, vous voyez, avec quelques nationalités, euh, quelques nationalités sur place, euh, italiens, etc. Et donc, généralement, il y a toujours des collègues étrangers qui viennent visiter. Mais c'est quand même une base française, gérée par les Français, avec euh, au moins 90-95 de Français euh, sur cette base. Donc, qui vit sur cette base bah, deux, deux sortes de populations, euh, des hivernants et des campagnards. Les campagnards d'été, c'est des gens comme moi, qui vont rester un temps court pendant l'été austral, un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à quatre mois maximum. Et puis les hivernants, qui eux vont rester au moins 14 mois sur place. Donc on appelle ça une TA, c'est comme une promo hein, à, la, à, la, à la fac, c'est pareil. Là, c'est une TA de Terre Adélie, et Donc là, on va fêter la 68e mission. Donc ce sera la TA 68. Là, c'est la TA 64, mais peu importe. Et donc, dans ce groupe de 24 à 26 personnes, hommes et femmes, évidemment, on a tous les corps de métier représentés. Finalement, les scientifiques ou les jeunes qu'on envoie là-bas qui vont travailler sur nos programmes de recherche ne sont pas très nombreux. Ils sont entre 6 et 8 personnes maximum. Et tout le reste, finalement, ce sont tous les corps de métier qui vont faire vivre cette base. Il faut bien un médecin, il faut bien un boulanger, il faut bien un charpentier, il faut bien un plombier, etc. Sans ces gens-là, évidemment, la base ne fonctionne pas. Donc, finalement, la majorité des gens appartiennent au corps technique et les scientifiques sont finalement très minoritaires sur base. Donc pour faire simple, alors les scientifiques ils adorent les acronymes, enfin, il y a les militaires aussi, hein, mais en tout cas les... nous on aime bien ça aussi. Donc globalement, les quatre grands domaines de recherche qui sont étudiés sur place relèvent de quatre grandes disciplines. Donc la biologie et la physiologie dans un contexte d'évolution, l'astrophysique, essentiellement l'histoire du, du, du, du système solaire, la géochimie et la climatologie, donc tout ce qui est lié au changement global actuel. Et puis la glaciologie et la géologie dans un euh, dans une deuxième partie. Donc généralement les scientifiques déposent des programmes de recherche, donc qui ont ces petits noms charmants, et on passe par différents filtres, différents comités d'évaluation. Et si on estime que le jeu vaut la chandelle, si ce qu'on propose semble d'un intérêt euh, minimal, on va dire, on est sélectionné et on peut partir là-bas faire notre recherche. Euh, à nous de trouver par contre les financements pour faire la recherche, mais en tout cas la logistique elle au moins est assuré par l'institut polaire. Donc, il existe un certain nombre de programmes qui euh, arrivent chaque année, et puis euh, évidemment d'autres qui arrivent à leur, à leur terme. Alors, comme toute petite communauté, euh, ils adorent fabriquer aussi un petit vocabulaire à part. Donc, euh, à Kerguelen, on parle euh, le, Kerguel, le Kerguelien, je sais pas. Et puis, euh, dans <rire> et puis à DDU, effectivement, il y a aussi un petit un petit vocabulaire à part. Donc euh, il y a tout un petit vocabulaire spécial que seuls les initiés peuvent, peuvent comprendre, enfin en même temps c'est pas bien compliqué, mais c'est vrai qu'il faut savoir au début que le bout de bois c'est un menuisier, on, on sait pas. le pâteux c'est le pâtissier, ça ça va assez vite, le mécapré c'est le mécanicien de précision, donc comme il y a tous ces acronymes au début on est un peu perdu, l'abricotier c'est pas du tout l'arbre évidemment, c'est un abricotier, et euh, voilà, donc au début effectivement on, on passe un petit peu de temps à comprendre ça, donc voilà, c'est pas exhaustif, hein. il y a d'autres mots évidemment. Le bâtiment principal enfin un des bâtiments principaux. Donc alors, ils portent tous des noms charmants, soit des numéros, soit des noms de filles. Là, c'est le 42. Donc, le 42, c'est le bâtiment dans lequel vont vivre tous les hivernants pendant tout l'hiver. Ça sert aussi de bureau pour le chef des districts, et puis aussi d'hôpital, de dentiste, etc. Sachant que le seul médecin de la base est un médecin généraliste, souvent urgentiste, avec quelques bases de chirurgie. Absolument aucune base de dentaire, en général. Donc, il vaut mieux partir en forme. Donc, on passe tous à la casserole avant de partir et on veut qu'on parte en bonne santé, puisqu'évidemment, on n'oublie pas que le premier hôpital, il est à... Si l'astrolabe est parti, il est à un mois, un mois, un mois et demi du début de la maladie. Il est donc très loin. Donc, il vaut mieux ne pas faire, faire l'idiot sur place, parce que le moindre petit pépin, même si le médecin est très compétent, et même s'il va faire tout ce qu'il peut, n'empêche qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc On a beau avoir un petit peu d'aide médicale, il euh, faut mieux partir et faire, euh, faire attention à ça. C'est là qu'on ressent un petit peu l'isolement, puisqu'on est souvent dans un faux sentiment de sécurité. Mais finalement, la zone létale, elle est très, très proche autour de la base. Là, c'est bien, on a du pain, on a du fromage, c'est apporté, c'est super, on fait la fête, tout va bien, il y a nos recherches, ça avance bien. N'empêche qu'on est quand même dans un endroit où on n'est pas prévu, on n'est pas fabriqué pour, pour survivre. On n'est pas des manchots, on n'est pas des phoques, donc on n'y arrive pas. Donc il faut faire attention. Donc, voilà un petit peu le, une autre vue en fait, du 42, Donc ce bâtiment situé ici. Normalement c'est face à la mer, là c'est face à la banquise du coup. Et puis ben, voilà, pour rentrer dans les bâtiments, le matin on peut avoir des surprises, on peut voir une petite tempête de neige pendant, les, pendant, les, pendant la nuit. Et donc là ben, c'est un des, un des vieux de la vieille en fait, de la base, lui il a fait, c'est son surnom c'est Pépé ce Malin, il m'en voudra pas de le dire. Et Pépé Malin doit avoir fait déjà six hivernages complets. Je crois qu'il repart pour un septième hivernage. Donc lui, il a, il a des ennuis en France et la police. Non, c'est pas vrai. Et euh... donc il vit là-bas. Tous les deux ans, il part faire 14 mois sur place. Donc il connaît parfaitement la base, évidemment. Il n'est pas tout seul. Il y en a plusieurs qui reviennent chaque année. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, rien n'est automatique dans l'Antarctique. Si on veut les manger, bah, déjà, faut déneiger. Sinon, bah, on rentre pas. Donc ça peut prendre. De... Tout peut prendre du temps. Alors voilà le séjour, Donc, le séjour c'est le bâtiment, là c'est vraiment le bâtiment principal, c'est là où on mange, euh, c'est là où on danse, c'est là où on fait la fête, c'est là où on se repose, c'est là où on lave son linge, c'est là où il y a le cuisinier et le pâtissier. Bref, c'est le lieu de rendez-vous, c'est la, la salle de conférence, de cinéma, elle sert un petit peu à tout. Donc là on est en configuration été, puisque l'été sur la base il y a entre 40, 60 jusqu'à 80, 100 personnes, ça dépend les allées et retours, en fait des gens de Concordia aussi. Ça dépend un petit peu de, des, des programmes, des rotations, etc. Au début, on est moins nombreux. On, on, on, on atteint un pic à peu près à Noël, le premier de l'an. Et puis après, évidemment, ça, ça, redescend, ça redescend doucement. Donc, il y a un petit, un petit bar. Une petite salle de lecture. Alors, c'est déjà plus vrai, puisque ça, c'était une photo d'il y a trois ans. L'an dernier, ils ont tout refait. Donc, l'an dernier, il n'y avait plus de bibliothèque. Tout, était, euh, tout avait été enlevé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils qu ont fait pendant cet hiver. Ce sera à nous de découvrir. En tout cas, il y a de quoi, quelques BD, quelques livres, de quoi s'amuser. Le salon pour jouer aux cartes, pour aussi dormir. Alors, il ne faut pas forcément se moquer de ces gens qui, qui dorment là, parce que ça, c'est généralement des gens qui appartiennent au corps technique, qui ont bossé par des températures négatives toute la matinée, par exemple. Et puis, le midi, une bonne petite sieste, ça ne fait jamais de mal. Là, en l'occurrence, ça c'est deux plongeurs. Donc, ils ont fait leur petite plongée du matin, ils sont rincés, donc ils font un petit dos d'eau avant de repartir pour la plongée de l'après-midi. Donc, la sieste, elle peut, elle peut faire du bien et les gars, ils sont quand même bien, bien rincés à, à la fin de la journée. Alors, cette photo, elle est, elle est intéressante dans le sens où elle, elle, elle, elle donne comme exemple le fait qu'on est obligatoirement solidaire sur place et qu'encore une fois, il n'y a pas d'hierarchie, on mange tous et donc on participe tous aux tâches collectives. Et donc, il n'y a, a personne qui fait le ménage à notre place. Donc, on a un tour de garde, entre guillemets, on appelle ça le service base. Et tous les 8-10 jours, eh ben, on se met au service de la collectivité. On est trois, euh, choisis par le chef de district. Et là, on va, faire, ben, on va nettoyer les toilettes, les douches, on va faire à manger, on va servir à table, on va débarrasser, on va faire tout ce qu'il faut pour que la base soit tenue. Donc, c'est bien parce que, du coup, comme tout le monde y passe, quel que soit encore une fois son grade, son statut, sa fonction, du coup, ça permet à tout le monde de faire attention. Et donc, effectivement, dès qu'il y a un coup de main collectif, en l'occurrence, l'hélicoptère vient d'arriver du bateau, il y a donc là, en l'occurrence, des vivres qui arrivent, ben, ceux qui sont présents là arrêtent de travailler, se mettent au service de la collectivité immédiatement. Ça, c'est la base de la base. Allez, on va faire un petit tour du village. Donc là, c'est la gérance postale, la GP, puisqu'on peut même poster, c'est une petite lettre là-bas. En fait, euh, l'activité de philatélie est très importante dans les terres australes il y a beaucoup de collectionneurs. Et donc, ça rapporte pas mal d'argent. Donc, il y a deux personnels de l'armée de l'air qui sont ici pendant tout l'hiver. Tout L'un va s'occuper de la radio, l'autre va, va s'occuper en fait, de la poste. Et donc, il va vendre des timbres et envoyer des cartes, des envoyer des cartes, etc. Donc, voilà, la GP et la radio. Le bâtiment technique et la, et la météo. Donc, c'est là qu'il y a les bureaux des personnels de l'IPEP, Et puis, donc, le bâtiment météo France. La cabine téléphonique. Il y a une cabine téléphonique. Vous voyez qu'elle est... Absolument magnifique. C'est assez rare de l'utiliser parce que le coût est assez prohibitif. Donc on préfère envoyer des mails maintenant. Les bâtiments qui servent à stocker la nourriture. Donc ces deux grands hangars qui permettent que, les, que, les, que tous les aliments soient protégés. Le magasin général, donc c'est le roi Merlin local, on va dire. C'est là qu'on va prendre des boulons, des clous, etc. Mais il vaut mieux arriver avec son matériel quand même, là c'est en cas de dépannes. Le garage qui est ici, la menuiserie qui est derrière, avec l'incinérateur qui est juste derrière aussi. Ça c'est l'Antarctique qui est derrière, le continent, puisqu'au fait l'archipel est situé à 5 km à peu près de, de l'Antarctique. Donc on n'est pas sur l'Antarctique, on est sur un archipel à côté de l'Antarctique. Pour les puristes ils disent non, non, tu n'as pas mis les pieds en Antarctique, tu es resté sur les dépêtrelles, donc tu n'as jamais foutu les pieds. Ça, c'est bâtiment de recherche, le bâtiment de glaciologie pour les collègues essentiellement de, de Grenoble, du laboratoire de glaciologie de Grenoble qui vont travailler. La centrale, un bâtiment essentiel, c'est le fameux bâtiment qui utilise justement le pétrole qui va fournir l'électricité, l'eau chaude, mais aussi qui va permettre à désaliniser l'eau de mer, puisqu'en fait l'eau douce sur place elle est fabriquée par cette centrale. Donc évidemment il ne faut pas abuser non plus. Donc les douches on les prend dans un temps euh, limité, on essaye d'éviter que ça dure des plombes. Donc euh, voilà, 3 minutes, 4 minutes par douche, ça suffit, ça suffit bien. Les plongeurs en a droit un peu plus pour se réchauffer. Le bâtiment Télécom, c'est grâce à lui que maintenant Skype est arrivé sur la base il y a trois ans. Ça ne fonctionne pas très bien, mais ça fonctionne quand même. Euh, on peut envoyer des mails avec des pièces jointes. Ce n'était pas le cas non plus auparavant. Donc, c'est devenu très confortable. Il y a quelques PC qui sont ouverts sur Internet. Euh, la plupart n'y ont pas accès, mais le médecin, le chef de district, il y a quelques, la personne qui s'occupe de la géophie Donc, il y a quelques PC qui sont ouverts sur Internet. C'est un petit peu lent, évidemment. Mais si on y va la nuit, quand tout le monde est couché, on peut avoir un accès qui est raisonnablement confortable. On dire. Mais Facebook, on oublie, Twitter, on oublie. Là, c'est fini pour ça. Le bâtiment de biologie marine, donc celui où je travaille préférentiellement. Euh, ce qui est bien, c'est que les, les vomis de, de pétrels et les déjections des, des, des phoques nous protègent des visiteurs intempestifs. Ça, c'est nos, nos fringues de travail. Qui sont complètement nimbés de toutes ces sécrétions diverses et variées. Donc, ça fait une belle odeur, donc ça fait un, un beau sas d'étanchéité. Donc, généralement, les, les informaticiens, ces gens-là, ne viennent pas chez nous. Ils trouvent que ça pue. Ils n'ont pas tort. Donc, vous voyez les, les bureaux et les, et les labos. C'est très, très succinct dans le bâtiment. Hein. Un petit labo humide, un petit labo chimie euh, et puis un, un des quelques bureaux qu'il y a dedans. Là, ça, ce n'est pas exactement dans le labo de biologie marine c'est un petit peu plus bas, mais. Ça nous permet de faire quelques petites manips assez légères. C'est plutôt donc euh, les recherches là-bas, on est plutôt là-bas pour aller acquérir de la donnée. On n'est pas trop là pour la traiter. Généralement, on va l'acquérir sur place, on la fixe, on la stocke, et après on la renvoie chez nous, ici, donc à Brest, à Roscoff, à Concarneau ou ailleurs. Et là, on l'analyse ici chez nous. Et c'est vrai que les bâtiments sont trop rustiques, entre guillemets, pour vraiment faire des manips expérimentales sérieuses, lourdes, sur place. À notre grand regret, mais c'est trop compliqué. Et la base, elle est aussi jonchée de petits abris comme ça. Voilà, Celui-ci s'appelle Caroline. Donc ça permet de stocker du matériel, ça permet de faire des bureaux. Petit à petit, ça s'améliore. On les informatise aussi, il y a du réseau, etc. Donc ça permet de multiplier la place. Parce que parfois, on est un petit peu serré. Donc euh, c'est pas mal de pouvoir utiliser ces petits abris. Mais donc, je vous l'avais dit, on ne circule pas n'importe où parce que la base est une base scientifique avant tout. Donc il y a des instruments pour euh, étudier euh, le magnétisme, pour étudier je ne sais, sais pas trop quoi. Donc effectivement, on peut pas aller n'importe où. Donc on est obligé de suivre ces passerelles pour pas pour pas se pour pas interférer avec les instruments. Donc une petite image d'hiver juste pour vous donner les petits contrastes entre l'été et l'hiver. Ça c'est une photo prise par des hivernants, vous voyez que c'est pas exactement la même chanson, même si pendant l'été, on peut avoir de temps en temps des conditions hivernales, un coup de blizzard, une tempête de neige qui va durer 3 4 jours, ça peut arriver aussi. Donc, du coup, euh, effectivement, même si on n'arrive pas à ce point-là, euh, en, en été, on peut avoir des conditions qui nous empêchent de travailler. Donc, il faut l'avoir anticipé dans ces projets de recherche. Si on va rester deux mois, il faut vraiment sacrifier au moins une bonne semaine, voire dix jours. On sait qu'on ne pourra pas sortir sur le terrain à cause des événements météo. Donc, il faut l'anticiper pour savoir ce qu'on va faire pendant ces jours qui ne seront pas à travailler dehors, en tout cas. Après, on a toujours la possibilité de travailler dedans, évidemment. Le dortoir été, qui est un bâtiment qui est un petit peu à l'extérieur du village et qui permet justement aux campagnards d'été d'aller vivre pendant la campagne et faire en sorte que le bâtiment 42, le bâtiment vie, ne soit pas saturé. Généralement, on l'appelle ça aussi la garçonnière. Donc, euh... Vous voyez ce que ça veut dire. quoi. Le maillonneau, c'est un grand mât qui avait été installé il y a une bonne vingtaine d'années. Et qui avait plus été utilisé. Maintenant, il y a à nouveau utilisé des capteurs qui sont mis dessus, notamment pour la météo, et se sont resservis. Donc là, il est juste à côté du dortoir été. C'est c'est ce qu'on voit. Ça fait aussi, ça sert aussi de point de repère même quand on va en balade sur la, sur la banquise. Et là, c'est la base, le premier bâtiment qui a été créé donc dans les années 50 sur place, la base Marais. Qui malheureusement n'a pas bien vécu l'hiver d'avant, donc elle est vraiment pas en sale état. Et donc c'est là qu'il y a six gars qui ont vécu pendant un an dans les années 50. Et c'était le premier bâtiment. Oui, c'est le premier bâtiment qui a, après Port-Martin, qui avait, qui avait brûlé. En fait, ils sont venus s'installer sur, sur Dumont-Durville. Donc ça sert de, de musée un petit peu. Donc il y a deux endroits où l'hélicoptère se pose l'un près du dortoir été, l'autre près du séjour. Donc les, les hélicoptères se, sont stockés ici. Donc là c'est des c'est des parvents, hein, que l'Antarctique est là, donc il y a des vents très puissants qui descendent. Et donc pour protéger l'hélicoptère, il y a ces parvents qui sont qui sont situés devant. C'est là que le garagiste en fait, euh, enfin le mécanicien pardon, le mécanicien hélico euh, check l'hélicoptère le, tous les tous les soirs. Et puis on voyait une image de ces passerelles, donc, parce qu'on est situé sur l'île des pétrailles, donc au sommet un petit peu de ce de cette grande île. Et donc pour descendre à la mer ou à la banquise hein, quand la mer n'est pas là, et bien, on utilise ces passerelles pour justement pas embêter les manchots qui nichent en dessous. Donc on a 56 000 couples de manchots à débit sur la base, et euh, donc ça permet de ne pas les embêter. Donc quand on descend cette passerelle, là on est au niveau de la mer. Ici, ça c'est ce qu'on appelle le chenal du lion, ça devrait être de l'eau. Cette année-là, il y avait 6 mètres de glace. Donc on a un petit marégraphe, c'est ce qui permet de connaître les marées. Le marégraphe, il est relié directement à euh, nos collègues de l'INSU qui se situés à Tousanay. Donc c'est eux qui font les prévisions de, de marée. Grâce à ce bâtiment. La criée, c'est un vague container qui a été transformé en, fait, en labo de biologie marine. En fait, c'est là qu'on peut mettre nos aquariums et on a de l'arrivée d'eau de mer, etc. Donc ça nous permet de travailler, même si c'est rustique, n'empêche que ça fonctionne très bien. Et le fameux abricotier, donc, qui va servir de, de local d'accastillage pour les bateaux quand ils peuvent naviguer ou de local plongeur euh, quand effectivement il ben, n'y a pas d'eau, on est obligé de, de creuser la glace pour aller dessous. Bon, voilà, voilà le quai, voilà normalement. Euh, L'endroit où, où l'astrolabe pourrait théoriquement aller, et ben là, il y a un manchot qui est tranquille. Ici, et puis là, il y a à peu près ouais, 6-8 mètres de glace. Et la piste du lion, qu'on va voir aussi, euh, donc qui sert maintenant d'entrepôt, puisque le, le, ça, ce bâtiment-là n'a jamais servi pour accueillir un avion, mais maintenant sert d'entrepôt de, pour, le, pour les bulldozers, pour les camions, pour, euh, pour tout le gros matériel. Alors, les principaux. Euh, Véhicules qu'on utilise pendant l'hiver et pendant la période d'été quand il y a de la glace. Donc, évidemment, ce ne sont que des véhicules cheminés presque. Hein. Donc, euh, alors ils portent tous des noms à coucher dehors, selon s'ils sont russes, euh, suédois, je ne sais plus, euh, ou américains. En tout cas, voilà le genre de, de véhicules qu'on utilise pour euh, gagner du temps, pas forcément prendre l'hélicoptère systématiquement et puis, euh, et puis euh, se rendre d'un point à un autre ou amener du matériel sur la, sur la banquise. Mais vraiment, le, on dire, le moyen de déplacement le plus confortable, le plus rapide, c'est l'hélicoptère, ce qui fait que la base n'est pas du tout euh, silencieuse. Il faut imaginer les 55 000 manchots qui sont tous là en train de faire leur nuptiale, d'accord et puis l'hélicoptère qui est en permanence en activité pour transporter du matériel, etc. Donc, ce n'est pas un endroit calme, hein, c'est un endroit assez euh, animé. Même si là, ça ne se, se voit pas avec la présentation. Alors, on a fini avec la présentation de, de la base. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut, qu peut y voir. Donc voilà ce que voient finalement les hivernants, mais ce que nous, les campagnards d'été, avons vu pendant pas mal d'années, puisque la glace ne s'est pas retirée. Donc voilà ce qui se passe quand il y a ces fameux vents violents qui apportent de la neige, ces vents catabatiques qui descendent par gravité du centre de l'Antarctique et qui atteignent des, des, des vitesses considérables, 200 jusqu'à 300 km à l'heure. Mais c'est souvent des vents qui sont extrêmement localisés et qui apportent en fait de la neige. Donc finalement, C'est très dangereux quand on se situe dedans, mais Là, la photo a été prise. Donc là, il y a peut-être 150-200 km/h de vent là où il y a neige. Mais là où on est, il y a zéro vent. Il n'y a, a pas du tout. Donc, euh, c'est des vents qui sont vraiment canalisés complètement par, euh, par, par le relief. Ça fait, par contre, ça fait des belles images. Ça aussi, ça c'est quand il fait très froid. C'est toujours un petit jeu de, de lancer de l'eau liquide et puis qu'elle se transforme en glace immédiatement. Un petit, un petit hommage à Nabila. Donc ça c'est grâce en fait aux cristaux de glace qu'il y a dans la haute atmosphère, donc sur les. Donc tous les, tous les cirrus cirrostratus, effectivement, qui font qu'on a ces halos qui sont, euh, qui sont très, très fréquents dans ces régions-là du globe. C'est vrai aussi dans le, dans le Grand Nord. Et puis quand on arrive en fin de saison, donc là je vous ai dit qu'il faisait jour tout le temps, c'est vrai. Sauf qu'en fin de saison, à partir de R3, donc à partir de mi-février, fin février. La nuit revient et donc grâce à, grâce à la nuit, on a parfois la chance de tomber dans des années avec aurore australe, qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux aurores boréales. C'est le même phénomène. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Là, le, il y a eu un petit, un petit travail au niveau quand même de l'histogramme. On a un petit peu resserré pour faire ressortir les couleurs. C'est quand même plutôt vert généralement que mauve, mais ça peut tirer un petit peu sur le mauve. Quelques petites images d'aurore. J'en ai mis quelques-unes parce qu'elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. Et donc DDU, ben c'est bien, on a vu des bons hommes, on a vu des bâtiments, etc. Mais il ne faut d'abord pas oublier que c'est d'abord un lieu de vie. Et euh, c'est surtout un lieu qui est colonisé par un certain nombre d'oiseaux. Tous les oiseaux là-bas sont presque tous coloniaux. Euh, alors je dis, je parle d'oiseaux, mais évidemment, il y a une espèce de phoque quand même, c'est la seule, qui se reproduit sur place, le phoque de Vedel. C'est comme des beaux bébés de 400, 450 kilos. Et qui habitent tout autour de l'archipel. Alors, il y a d'autres espèces qui viennent de temps en temps. Je vous ai parlé tout à l'heure du léopard de mer qui vient pendant l'été croquer quelques manchots, mais il ne se reproduit pas à Dumont-Durville. Il y a aussi le phoque-crabier, pour ceux que ça intéresse. Et ça, donc c'est surtout cette espèce-là qu'on voit tout autour de l'archipel. Alors, ils passent beaucoup de temps à dormir. Ça donne envie de faire la sieste avec eux. Ah, il est bien heureux, hein. c'est un jeune, il est content. Alors, ils sont étudiés par nos collègues de Chizé, euh, pas seulement, mais nos collègues du CNRS de Chizé ou les collègues du Muséum à Paris. Et donc, certains, euh, donc, on, leur, on leur insère, on leur insère dans, le, dans la peau un petit, euh, petit logger qui va nous permettre après de l'identifier, de l'individualiser, donc de le suivre année après année. Donc, il ben, faut d'abord le capturer. Donc, euh, on capture évidemment plutôt les jeunes, parce que les gros, ben, on n'est pas assez costaud. Et donc là, ben, on lui met un petit capuchon sur la tête pour le bloquer. Et donc, vous voyez que derrière, il y a un hivernant qui lui insère son petit, euh, petit logger dans la, dans la peau. Et puis après, il suffit de s'approcher avec un détecteur. Là, il n'est pas content, mais en fait, c'est juste pour euh, la frime. Hein. Euh, enfin, lui, il n'est quand même pas trop fier non plus, mais euh, <rire> voilà, il s'approche pour essayer de savoir. Bon, qui es-tu Je vais t'identifier et puis vite je m'en vais. Voilà. Et après, on les localise par GPS aussi pour savoir un petit peu leur, leur déplacement. Mais donc, c'est le seul phoque, hein. c'est le, le seul mammifère à part nous. Euh, après, c'est surtout des oiseaux. Donc, on a le pétrel des neiges, qui est vraiment un oiseau très très joli, qui est numériquement euh, le plus important des pétrels sur place, avec le saline de Wilson qu'on verra après. Donc, il vit dans les, dans les grands éboulis euh, il niche là-dedans. Alors, vous voyez, ça, c'est le vomi qui fait. Voilà. C'est son moyen de défense contre les prédateurs, notamment les, les labs, hein, l'escuat, mais aussi contre nous. Parce que quand on va les, les attraper à la main, parce que là-bas, on peut attraper les oiseaux à la main, ils ne s'en vont pas. C'est ça qui est une grosse différence par rapport à chez nous. Bah, ils nous vomissent dessus. Voilà. <rire> Donc, euh, alors, on ne fait pas ça le samedi, parce que le samedi soir, c'est toujours la fête à des DDU, Et si on veut pouvoir avoir la chance... De faire la fête avec les autres, on ne bague pas le samedi matin. Sinon, on ne veut pas de nous. Euh, par contre, on a la peau très, très douce. Ça, c'est très bien. Alors, c'est un couple aussi fidèle à vie qui peut vivre jusqu'à une cinquantaine d'années. Voilà. Pétrelle des neiges, après une petite tempête. Lui vit bien. Alors, on les voit. Enfin, je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est pour se débarrasser de parasites ou est-ce que. Peut-être de la joie, on ne sait pas. On les voit qui volent, qui montent sur des pentes, qui descendent vraiment comme s'ils faisaient du ski sur le dos, sur les pattes, etc. Et ils revolent et ils redescendent comme ça. Il y a peut-être une, une interprétation plus sérieuse, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étonnant comme voir comme, comme spectacle de les voir jouer dans la neige comme ça, ou apparemment jouer dans la neige comme ça. Alors ça, c'est pour les attraper. Donc là, c'est un jeune. Effectivement, ils vont se planquer dans les cailloux. Donc ben, on fait ce qu'on peut, on essaye de faire, un, de faire la spéléo. Et puis, vous voyez, il y a la, y a la pince à baguer qui est juste là, mais il faut d'abord choper la bestiole. Alors, deuxième animal, deuxième espèce, c'est le, le lab de Macormix, que les hivernants appellent le, le scua. Donc Pas du tout la même, la même famille, évidemment. Et donc c'est des oiseaux qui vont surtout prélater, euh, ils sont plutôt kleptoparasites, mais aussi charognards, etc. Donc ils vont... Bah, se ils vont débarrasser, on dire, les colonies de, des, des poussins qui sont morts, essentiellement de manchots, hein, pour, tout, pour nourrir leurs petits, leurs petits aussi, hein, ils ont besoin de vivre. Je ne vous cache pas que près du bâtiment d'orteté euh, la femelle qui est là apprécie beaucoup le pâté et naf. Même s'il faut évidemment pas nourrir les animaux, bon, il y a quand même des gens qui ont, voilà. Donc généralement le petit de la femelle qui est près de d'Ortété est beaucoup plus gros, beaucoup plus vite que les autres. Et s'envole très majestueusement, assez rapidement. Alors je vous avais parlé des, petits, euh, des petites mascottes qu'on a. Donc, là, je vous présente Porky, qui était le, la mascotte des plongeurs. Et vous voyez qu'il est rose et un peu rouge. Et donc le lab, il a cru que c'était un bout de viande. Donc il, est, il est parti avec. On l'a retrouvé deux jours plus tard, mais euh, donc, euh, voilà. Porky était au, au, à côté du trou de plongée, mais pas très longtemps. Voilà la femelle du dortoir été mais elle partage le pâté d'eux, une partie pour elle, une partie pour le petit. Il ne faut pas trop s'approcher des petits quand il y a les... en période de nidification, parce que là, la femelle, évidemment, a tendance à... ou le mâle a tendance à s'exciter un petit peu, à... et à nous rayer le... la tête avec son... avec son bec. Alors, la version au-dessus, c'est le pétrel géant. Il y a quelques coups, pas beaucoup, qui vivent dans une île qui est légèrement.. Euh... À un kilomètre au sud, en fait, de l'archipel. La, alors lui, c'est plutôt un spécialiste de, il va bouffer du placentin de phoque euh, lors des naissances, etc. Et puis c'est un gros, gros charognard. Vous voyez un petit peu la, le bec, très particulier. Donc c'est vraiment un gros oiseau, un peu plus de 2 mètres d'envergure. Donc, euh, alors c'est pas un albatros, hein, mais c'est quand même un, un, un, très gros oiseau. Donc il est capable de tuer quand même aussi de temps en temps. Donc là, un jeune, un jeune manchot Adélie. Vous voyez le petit avec sa, avec sa mère ici. Là, le petit, il est presque aussi gros que sa mère, voire plus. Tout sombre. Et, euh, donc là, est, on est déjà, on, là, Il est prêt à il est prêt à s'envoler. Autre oiseau qui vit à Dumont-d'Urville, l'océnid de Wilson, qui ressemble beaucoup à l'océan de tempête qui vit chez nous hein, dans l'archipel de, de Molène. Celui-ci est un petit peu plus gros, une quarantaine de grammes. C'est malgré tout le plus petit oiseau de l'Antarctique. C'est aussi l'oiseau sans doute l'espèce d'oiseau euh, parmi les plus nombreuses du monde. Avec, je ne veux pas dire bêtise, mais je crois de l'ordre de 50 millions de couples, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un oiseau très abondant en Antarctique et qui va faire une migration euh, quasiment dans tous, les, dans tous les océans du globe. On va le retrouver au niveau d'Hawaï, on va le retrouver aussi au large de Wessan hein, pendant l'été, mais c'est un oiseau qui niche euh, en Antarctique. Donc, il fait des capables de migration extrêmement importantes aussi. Bon, on reconnaît ses grandes pattes et ses palmures orange. Alors, on a un programme de recherche sur cet oiseau. On a des, des campagnes de bagages et puis on, on leur colle des petits instruments qui vont nous permettre de le suivre de suivre toute sa migration pendant toute l'année. Mais évidemment, l'Antarctique, c'est surtout. Alors, j'ai oublié, le... enfin, j'ai pas oublié, mais je n'ai pas, pas, pas illustré le fulmar antarctique, le damier du Cap. C'est d'autres espèces de pétrels qui vivent à Dumont-Durville. Mais ce qui va caractériser évidemment cette base, ce sont les manchots. Donc, le manchot Adélie. Donc, vous voyez la colonie un petit peu, assez dense. Alors là aussi, on a des oiseaux qu'on a transpondés, il hein, y a un petit logger interne qu'on qu met, et donc quand ils passent à la colonie, on les force, il y a ce goulet de temps de à passer sur cette balance automatique, donc 10 kg max, sinon ils ne passent pas, non je rigole, et du coup dès qu'ils passent, ils sont pesés et on, on, les, on les a individualisés. Donc ça permet de suivre leur déplacements, ça permet de savoir si ils se sont bien alimentés en mer, s'ils vont nourrir leurs petits, etc. Donc avec une méthode assez simple, non invasive, euh, si ce n'est le départ où il a fallu quand même les, les, les, les taguer. Mais après, on leur fiche la paix et on peut les suivre comme ça tout au long de leur vie et voir un petit peu leur déplacement et leur activité. Donc, ils ont la, la, la caractéristique de nicher généralement dans les endroits parmi les plus inaccessibles en fait, des îles, tout en haut des îles. On les voit grimper sur les roches, etc. Donc, ils, ils mesurent 50 cm à peu près, mais ils grimpent. C'est des vrais petits bulles de ils passent partout. On voyait un petit. Alors là, ça c'est pas très joli, mais c'est vrai que donc, sur les 56 000 coupes, il y a quelques années, il y avait zéro poussin qui s'en est sorti, puisqu'à cause de cette banquise, ben, il faut aller alimenter son petit. Et normalement, l'eau elle est au pied de la, de la base. Sauf que là, ben, s'il y a la banquise devant, il faut que les adultes fassent l'aller-retour. Donc, quand la banquise est à 40 km, euh, quand elle mesure 40 km, ben, il faut faire 80 km aller-retour. Quand elle fait 120 km, il ben, faut faire 240 km aller-retour, à pied. Eux, ils n'ont pas d'hélicoptère. Donc, le temps qu'ils partent et qu'ils reviennent, ils mettent trois semaines, un mois. Donc, évidemment, les petits, ben, ils sont morts pendant ce temps-là. Soit parce qu'ils ben, n'étaient pas assez nourris, donc ils étaient trop fatigués, soit parce qu'ils ont été tués par les, les, les adultes qui étaient à côté, parce qu'ils ont quitté le nid, puisque le territoire, en fait, pendant la nidification, en fait, c'est uniquement ce tas de cailloux. Si le petit est là, il va se faire tuer immanquablement par là, un adulte à côté. Donc là, c'est n'est pas touche, et dès qu'on sort, c'est terminé. Donc on a, des, on a des fidèles au poste, on va dire, on a des anciens. Donc là, c'est Grisou, hein, il a une petite anomalie chromatique, donc on le reconnaît assez bien, il est toujours au même endroit, toujours sur le même tel caillou, au même endroit chaque année. C'est à lui, c'est pas à personne d'autre. Donc là, il n'y a pas besoin de le baguer ou de le marquer pour savoir que c'est Grisou, hein, c'est Grisou, on, on le connaît. Lui, c'est pas qui on est, mais nous, on sait qui il est. Et puis vous voyez, donc, euh, là, il transporte son caillou pour, euh, pour fabriquer son, son petit tas. Et dès qu'il y en a un qui est parti, évidemment, les autres... Vont lui piquer son caillou pour reconstruire, parce que c'est celui qui a le plus gros tas de cailloux qui gagne qui vient le droit de se reproduire. Alors, ça, c'est quand, quand, quand, quand ils sont sur leur colonie. Ça, c'est sur la glace. Alors là, par contre, ils sont champions, c'est des vrais patineurs, vous voyez. Ils avancent, ils se cassent la gueule de temps en temps, il hein ne faut pas exagérer, mais euh, ils sont bons, ouais. Et donc, ils avancent tout le temps. Donc, effectivement, nous, on va plus vite qu'eux, mais je pense que sur un kilomètre, euh, on n'arrive pas à les suivre. Parce qu'eux, ne s'arrêtent jamais. Dès qu'il y a une petite faille, dès qu'il y a un petit trou d'eau, etc., nous, on hésite, etc., eux, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Donc, ils ont beau avoir une petite démarche un peu rigolote, n'empêche que c'est des vrais champions. Le petit train, évidemment, quand ils partent muets, à la fin de la saison d'unification, où là, toute la colonie, les 56 000 oiseaux, en fait, vont quasiment disparaître en l'espace de 15 jours. Ils vont tous partir, déserter la colonie pour aller muer en mer, changer leur plumage. C'est des oiseaux, on hein, n'oublie pas, hein, donc ils ont quand même des plumes, même si ça ne ressemble pas. Et donc ils renouvellent leur plumage comme ça. Et donc ils vont quitter la colonie en petit train pendant une petite quinzaine de jours. De 56 000 couples, ben, on n'a plus personne. Donc là, la base, elle redevient très silencieuse. Alors de temps en temps quand même, il y a un petit peu d'eau qui s'ouvre. Donc là, on les voit tous se nettoyer le plumage avec beaucoup de joie. Et puis sous l'eau, évidemment, ou dans l'eau, là, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est des vraies torpilles. Elle a sorti de l'eau, c'est même pas la peine. Voilà, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, nous en plongée, évidemment, ça se passe moins bien. Ouais, J'ai plein de dédicaces pourries, hein, je sais, mais bon. Voilà, donc ça, c'était le manchot Adélie. et on va passer au, au, au patron, hein, c'est le manchot empereur. Alors autant le manchot d'élite est un petit zébulon, super rapide, super dynamique, que le manchot empereur, lui, c'est un. Un plan-plan. Il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus, euh, beaucoup plus lent, tout aussi grégaire. Il hein, vit aussi en, en colonies euh, très, très dense. Donc, vous voyez la manchotière. Hein. Donc ça, c'est une manchotière qui est pas de est pas la plus grande. Hein, il, parfois, il y a beaucoup plus de manchots. Alors, vous voyez un petit peu le, la température, 40 degrés au centre. C est, c est, c est vraiment, ça a vraiment été mesuré. Et en fait, on s'aperçoit en film, si on mettait une GoPro avec un time-lapse on verrait en fait... Pardon. On a un mouvement comme ça, de rotation. Les oiseaux finalement viennent se rafraîchir à l'extérieur et repartent, etc. Ceux qui ont froid rentrent dans la colonie. Et donc on appelle ça une tortue. Hein, et euh, les animaux viennent se réchauffer comme ça. Donc si on a froid en Antarctique, si on est à poil, ben, on sait où il faut aller. Il hein, faut, faut aller voir les manchots. Il euh, faut essayer de se, de se frayer un chemin au milieu. Donc ils sont vraiment grégaires. Hein. Alors vous vous rappelez de la petite trace tout à l'heure Hein, la petite trace qui ressemble à un truc de serpent, mais en fait, non, évidemment, c'est un manchon empereur qui est passé par là. C'est un de ses modes de déplacement favoris. Il adore se déplacer sur le ventre, il pousse avec les pattes arrière et il va super vite comme ça. Et dès que c'est un petit peu plat, dès qu'il n'y a pas trop de chaos sur la glace, c'est son mode principal de propulsion. Alors, ça aussi, c'est caractéristique. C'est vraiment des champions de la glace. Ils connaissent parfaitement la glace, ils savent parfaitement la lire. Et donc, dès qu'il y a une petite anomalie, en l'occurrence, cette petite faille, Là, il va rester planté là 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et jusqu'à euh, dire « Ok, ça passe ». Il ne faut pas oublier que pour lui, une faille, ça veut dire qu'il y a peut-être un léopard de mer en dessous. Donc C'est pour ça qu'ils font très attention, et dès qu'il y en a un qui est passé, tout le reste suit. Donc Généralement, il y en a toujours un qui se sacrifie, et puis bah, s'il n'y a pas eu de léopard, bah, c'est gagné, s'il y a eu de léopard, bah, ceux qui étaient derrière ont gagné, lui, il a perdu. Ça, ça a pris une petite tempête de neige. Le petit matin, ils font le don rond, exactement comme les ânes chez nous, dès qu'il pleut, ils se mettent le dos, le dos au vent, le dos à la pluie. Eux, ben, ils font pareil. Ils attendent que ça se passe. Et puis, nous, on fait pareil. Voilà. Alors, voilà les petits qui naissent, vous le savez, hein, ils ont une, une, une reproduction qui est complètement inversée par rapport aux autres oiseaux. Eux, ils vont nicher, enfin, ils, vont nicher ils vont pondre au plein milieu de l'hiver c'est une stratégie qui leur permet évidemment d'éviter les prédateurs, mais c'est une stratégie à risque, puisque le petit, ben, il faut qu'il résiste à des températures qui sont vraiment vraiment basses, hein, des moins 30, moins 40, etc. Donc il a évidemment trouvé des solutions. Hein. L'oiseau euh, va protéger son petit va et le, va le protéger à l'intérieur de. Alors c'est pas, pas un kangourou, hein, c'est juste des plis de gras. Hein. Et en fait l'oiseau va pouvoir se réfugier à l'intérieur. Donc voilà à la fois donc, euh, les moonboots, mais c'est aussi euh, les. Les pattes qui vont permettre aux petits d'être isolés du froid. Vous voyez que les petits, comme les œufs, hein, ne vont jamais toucher la glace. Et donc, ils vont, quand il faut qu'ils se déplacent, ils se déplacent comme ça, mais le petit, lui, ne touche jamais la glace. Et donc, dès qu'il a froid, hop, il se place sous les plis de peau en fait, de l'adulte. La, Alors, c'est quand même pas une vie facile, hein, parce que, évidemment, dès qu'ils sont laissés à leur, à leur merci un petit peu, dès qu'il y, qu y a un peu de vent, etc., il y a énormément de mortalité. Mais certains, évidemment, arrivent à grandir un petit peu. Donc, vous voyez les peluches. Hein. Et puis, au bout d'un moment, les adultes qui, ont, qui se sont reproduits, vont partir. Donc, c'est des célibataires qui vont jouer au tonton ou à la tata et qui vont s'occuper des crèches. Donc, les petits vont se réunir entre eux comme ça. Ils vont être surveillés par des adultes qui sont non-reproducteurs. On a envie de les caresser. Mais si on s'approche... Un petit caca. C'est moins drôle. Donc on ne s'approche plus après. Ou alors on se met à la fameuse tenue orange que vous avez vue, qui sert de barrière aux, aux intrus. Donc voilà pour les manchots, les manchots empereurs. Alors quelques paysages, on, on va terminer bientôt la présentation, on va, on va finir par, le, par la biologie marine, parce que au départ c'était un peu ça. Mais, mais bon, Stéphane n'est pas là, donc du coup j'ai fait ce que j'ai pu. Alors donc, tout autour de la, de la base, évidemment, pendant l'été, euh, bah, quand ça ne déglace pas, on a cette banquise permanente et des icebergs qui vont rester bloqués pendant parfois certaines années. Et du coup, comme ceux qui se restent pas mal d'années, en fait, on va les baptiser. Donc là, euh, celui-ci, il avait été baptisé Choufleur, celui-ci Cineberg, parce qu'en fait, il était tout plat. Donc on avait amené un groupe générateur euh, avec un, un vidéoprojecteur, et puis on avait, on avait, on avait regardé un film en fait, sur cette super toile de cinéma. Donc on l'a appelé Cineberg. Voilà. Donc, il est resté quatre ans. Là, il est parti il y a deux ans. Bon, voilà quelques images. Alors, on fait souvent des balades après la journée de travail, vers 10, 11 heures le soir, pour bénéficier de cette lumière un petit peu pastel, pendant l'été. Et donc, on fait des petites balades sur banquise. Bon, C'est toujours impressionnant, parce que ça craque toujours. Donc, on a toujours peur de tomber à l'eau, même s'il y a 1,80 m, 2 m de glace. Donc, on ne risque pas grand-chose. Mais ça craque tout le temps. Ça fait des bruits assez bizarres. Donc, au début, on est quand même toujours un petit peu inquiet. On voit les échelles un petit peu. Hein, Alors On ne s'éloigne jamais beaucoup, hein, maximum 5-6 km de la base. Parfois ça peut arriver un peu plus, mais là, il faut demander l'autorisation la, du chef de district, etc., pour pouvoir euh, s'extraire un petit peu plus. Mais généralement, c'est des promenades relativement couloirées. Cool, Là, on s'approche du glacier, donc vous voyez que la glace commence à être un petit peu plus texturée. Là, il y a des chaos, donc là par contre, ça devient un peu plus dangereux parce qu'il y a des failles, il y a des crevasses, etc. Donc là, il vaut mieux y aller avec un équipement un peu plus de, de montagne, on va dire. Mais là, on s'approche du glacier, donc c'est des zones vraiment de, de glace qui sont assez mobiles, donc relativement dangereuses. Vous voyez d'ailleurs ces rivières là, donc c'est des zones de cisaillement en eau. Il y a un phoque qui est ici, d'ailleurs qui s'immerge, j'imagine, qui utilise la rivière pour s'immerger. Donc toujours au, au pied des rivières, la glace s'affine, donc on a. On a on peut avoir tendance à tomber dans l'eau, donc il pas... faut faire attention. C'est pour ça qu'on se balade toujours à plusieurs avec des bâtons, des sacs avec du rechange. L'eau elle est quand même très très froide. Et donc, il euh, vaut mieux être au sec. Et donc, euh, ça permet d'avoir une petite entraide comme ça. Donc on ne part pas se balader tout seul, évidemment. Donc, voilà le soir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est Marie, une astrophysicienne qui avait donc travaillé à donc ça C'est la tenue des gens qui sont à Concordia. Donc, euh, nous, euh, on est des côtiers. Euh, l'été, il fait euh, moins 5, moins 10, 0. Euh, bon, ça va. Eux, il fait, euh, il fait moins 30 l'été. Il fait moins 80 l'hiver. Donc, ils sont habillés en, en conséquence. Ce pas très sexy, mais bon, ça protège. Voilà, quelques photos encore pour terminer. Du, des paysages qu'on peut voir... De la surface. Mais il y a des chanceux qui, eux, ont le droit d'aller sous la surface. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Alors, avant d'aller sous l'eau, il faut d'abord pouvoir trouver un endroit pour y aller. Et donc, on a un carottier, on a une tarière mécanique qui fait 2 mètres de, de hauteur. Donc, on peut pas, on peut pas, si on a plus de 2 mètres, on ne peut pas creuser de trous. Donc, on sonde la glace. Donc Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne plonge pas forcément où on veut, on plonge où on peut quand il y a de la glace. Donc Parfois, ça nous intéresse pas forcément de plonger là. Enfin n'est pas optimal pour ce qu'on voulait faire, mais on va là où on peut. Donc On sent de la glace et puis dès qu'on obtient 2 mètres d'épaisseur, c'est quand même déjà énorme, hein, ben là, on utilise donc cette fameuse carrière mécanique qui va nous permettre de faire des trous. Voilà. Donc là, c'est mon invention deux trous enchâssés l'un dans l'autre, qui nous permettent une mise à l'eau, et puis un trou à 50 cm qui permet de mettre les fesses ici et de s'équiper comme si on était à la piscine. Et donc, c'est royal. Donc, on fait trois trous, puisqu'évidemment, on est dans de l'eau froide. Quand on dit froide, elle est à moins 1,5, moins -6, moins 7. à moins 8, l'eau de mer elle gèle. Donc, on plonge dans de l'eau qui est négative. Donc, c'est très froid. Ce qui fait que c'est des conditions de plongée un petit peu particulières. Donc comme c'est sous glace, on utilise des techniques qui s'approchent, qui s'apparentent aux techniques spéléo. Et donc on, fait, on utilise le système de la redondance, c'est-à-dire qu'on va utiliser trois sources d'air, trois détendeurs, trois trous, trois, trois, trois, trois, trois parce que s'il y a un matériel qui foire, il faut absolument pouvoir s'en sortir. Donc on fait trois trous comme ça, un trou principal, et puis deux trous qui sont distants d'une trentaine de mètres, et on va faire les plonger plus ou moins à l'intérieur de ce triangle de sécurité. Les trois trous vont être marqués par une gueuse lestée au fond qui va nous permettre effectivement de voir la sortie. Et donc on va travailler à l'intérieur de ce triangle. On s'écarte très très peu de ce triangle. Si on veut aller plus loin, il suffit de recreuser un trou. Et de part en part, on a ce triangle de sécurité qui nous permet de travailler. Ça c'est optimal. Alors il y a un bout généralement qui marque le trou. Il y a un deuxième bout qui descend le matériel. Il y a un troisième bout qui descend la bouteille de sécurité ou les bouteilles de sécurité. Donc, ça fait beaucoup de bouts qui pendent, etc. Donc, euh, alors Parfois, on plonge avec une, un fil d'ariane, parfois, on ne plonge pas. Parce qu'avec trop de bouts, ça peut aussi être en, être en danger. Donc, selon les conditions de visibilité, de courant, etc. on fait attention. Parce qu'il y a un petit peu de courant. Donc, évidemment, si on loupe la sortie, et là, vous voyez, je vous ai dit que le, la banquise, l'eau de mer, elle était à 40, 50, 60, 100 km de là. Donc, autant dire que... Terminé. On n'oublie pas non plus qu'il n'y a pas de caisson hyperbar sur place. Donc, on n'a pas le droit aux accidents de plongée. Donc, la loi nous autorise à plonger jusqu'à 30 mètres en nous incitant à plonger jusqu'à 20 mètres. On n'a pas le droit de plonger avec des paliers. Puisque, imaginez que vous ayez extrêmement froid, on est dans l'eau négative, vous avez un palier à faire, donc vous êtes obligé de faire un palier. C'est pas bien, donc vous, bah vous mourrez. Donc, on ne fait pas de palier. Donc, c'est fait que c'est des temps de plongée qui sont limités. C'est de la plongée professionnelle, donc on est astreint aux tables de plongée professionnelle qui sont... Souvent un petit peu plus dur que les tables de la Fédération, hein, les tables loisirs. Donc, c'est des plongées qui vont durer 40 minutes, 50 minutes maximum. De toute façon, le froid nous fait remonter à un moment donné. Alors, une fois qu'on a fait nos trous, on est tout content, mais évidemment, tous les jours, il faut les entretenir parce que tous les jours, l'eau va rejeler. Et dès qu'il y a une petite tempête de neige, etc., eh ben, voilà ce qui se passe, ça se bouche. Donc, la corvée du matin, c'est de visiter tous les trous de plongée et d'évacuer la glace qui s'est formée pendant la nuit. Et parfois, il y a eu tellement de neige que ben ne sait même plus où elle trouve. Donc, on met des petits piquets de ski pour matérialiser. Et là, à tâtons, on essaye de redessiner le fameux tête de Mickey. Et puis, on recreuse. Et c'est reparti. Donc, euh, voilà, ça, c'est la corvée du matin. Donc, avant de plonger, on a déjà un petit peu de travail. Allez, on s'équipe, évidemment. Donc, c'est des tenues classiques. Hein, c'est des combinaisons étanches tra traditionnelles. Un petit peu épaisses avec des grosses doudounes au milieu. Enfin, pour se protéger un petit peu du froid. Et puis, alors, soit on a accès euh, aux trous de plongée, donc là, il y a des endroits assez faciles où la glace est relativement euh, lisse, donc on peut y aller avec les, les fameux chenilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Soit c'est assez chaotique, et là, il faut tous taper à la, à la main, donc euh, faut, on a des petits poulcailles et on en amène tout le matériel. Donc on est mort avant même d'avoir commencé. Hein. Voilà. Je perds entre 6 et 9 kilos par campagne. Donc je fais le plein avant. Un plongeur il perd à peu près entre 6 et 8 000 calories par jour. C'est juste pour vous donner une idée. Un sportif de haut niveau, c'est 4 000 calories par jour. Voilà. Ça, c'est à cause du froid. Hein. Donc, on mange des pâtes. Du beurre et des pâtes. Donc, ça fait à peu près 45 kg de matériel sur le dos sans le matériel de travail. C'est le matériel uniquement de plongée. Mais hein. sous l'eau, on flotte, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, on flotte pas. Voilà, une petite image de toujours pareil, la solidarité. Hein. On se fait aider parce qu'on est incapable de mettre ses gants. Les gants sont trop gros, donc c'est un peu compliqué de les mettre. donc C'est plus facile quand il y a un copain qui passe. Et puis, bon, on va se mettre à l'eau. Là, vous voyez, là, c'est bien. Hein. Là, c'est tout plat. Donc, on est arrivé avec la chenille. On est prêt à l'eau. Donc, là, bon il y a un peu de glace de la, de la nuit, mais bon, ça va. Hein, ça passe tranquillement. Et hop, au gif. Alors, là, ça va parce que l'eau, elle est claire. Mais parfois elle est comme ça. Et là, c'est moins drôle. Euh, c'est arrivé il y a quelques années. La première, enfin, la première année, on est allé. En fait, on ne faisait pas trop attention à la température de l'eau. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle était négative, et puis on y allait. Et puis un jour, l'eau était comme ça. Et euh, un peu plus que ça, d'ailleurs. On, on a fait notre plongée. Donc le trou fait 2 mètres hein, de profondeur. Donc euh, on a 2 mètres de banquise à traverser. On a fait notre plongée. Et au bout de 50 minutes, on est remonté. Donc il y avait le bout qui nous matérialisait le, le trou. Et quand on est arrivé au, bah, au niveau du bout pour remonter, la tête, elle a fait chcrou. Elle a dit Ah merde, c'est bouché. Donc là, le cœur, il monte à 180 d'un coup. Et puis on se dit Bon, allez, je suis plongeur, donc je suis zen, je reste maître. Alors en fait, on n'y croit pas du tout, mais bon, on fait croire que. Et puis euh, on dit Bon, ben, là, on n'est on est pas dans la merde, quoi. Donc on a commencé à regarder. Et puis effectivement, le doigt s'enfonçait, la main s'enfonçait. Donc on a fait comme les taupes hein, on a enlevé ce, ce sorbet. Hein, c'est la consistance d'un sorbet citron un peu mou. Et donc, on a fait notre trou pour ressortir. Le copain en haut, il était en, en sécu surface. Il avait bien essayé de commencer à touiller le, le trou. Mais touiller 2 mètres de profondeur, c'est beaucoup trop. Donc, maintenant, je prends la température de l'eau. Et donc, à partir de moins 1,7, moins 1,72, on ne plonge pas. Pour éviter ce phénomène-là. On a toujours des surprises. Hein. Alors, au début, tout va bien. C'est pour ça qu'on sourit. Et puis après, ben, là, déjà, c'est plus pareil. C'est Antoine, un scaphandrier suisse, hein, qui travaille aussi, donc on... qui amène les outils au fond pour installer ben, ce qu'il a installé. Alors là, il travaille à faible profondeur, donc vous voyez, il a un fil d'Ariane, hein, parce que lui travaille seul, donc euh, on discute avec la surface, mais là, c'est des travaux à 2-3 mètres de profondeur, pas plus. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas éprouvant, hein, la température elle est la même. Donc ben, ça, c'est tout le travail, évidemment, de post-plongée, la gonf le gonflage et tout ça. Le casque... Être utile parfois, évidemment, dans les endroits un peu chaotiques pour éviter de se taper la tête contre la glace. Ben, c'est pas bien de s'assommer. Euh, Il y a même les, la lumière parce que la glace qui est pas recouverte de neige, effectivement, est relativement translucide. Il y a de la lumière au fond. Euh, par contre, dès que c'est couvert de neige, en dessous, c'est complètement noir. Donc l'eau, même si elle est claire, euh, n'empêche qu'on n'a pas de lumière. Donc on a besoin d'éclairage au fond. Un petit peu angoissant. Alors, les trous de temps en temps sont colonisés, sont utilisés par les phoques, et ça c'est bien, parce qu'on n'a pas la corvée du matin, vous voyez, avec le, la pelle là, puisque c'est le phoque qui s'en charge, parce que lui l'utilise, donc il active le trou en permanence, et on est toujours content d'avoir un, un collègue comme ça de, qui nous aide un petit peu. Alors allons sous la glace, vous voyez ce que ça donne un petit peu au niveau des lumières. Euh, sous la glace, vous voyez que la glace elle n'est pas bleue, elle est verte. Pourquoi Parce qu'il y a des petites algues en fait, qui vont s'accrocher sur cette glace, et ces algues vont servir aussi de nourriture aux, aux crevettes et d'autres organismes c'est cette couleur un petit peu qu'on va, qu va retrouver euh, en permanence sous la, sous la glace. Donc ce n'est pas bleu du tout euh, dans ces glaces-là en tout cas. Alors ça, on a des copains aussi sous l'eau. Donc là on les voit, les manchots. Ils ne s'approchent pas trop, mais ils nous tournent autour. De temps en temps, on s'aventure, ça c'est pas bien de faire ça, mais euh, là on avait vraiment envie de le faire. Euh, pas pour jouer au superstar, mais on voulait vraiment savoir s'il y avait des organismes qui vivaient dans ces tunnels de glace. On en a trouvé. Et donc on a fait des belles récoltes de, de glace, enfin de, de polyquettes, notamment des vers marins, euh, dans, ces, dans ces tunnels de glace. Et apparemment, c'est des bestioles qui vivent vraiment dans ce genre d'environnement extrêmement euh, pauvre en lumière et, euh, et, et pas du tout sur un substrat rocheux. Donc on a exploré les tunnels de glace. Bon, ils étaient larges quand même, hein, mais là, bon, faut pas que ça, faut que ça se passe bien, quoi. Donc, Vous voyez un petit filet d'échantillonnage. Parfois, les fonds sont complètement pourris, gavés de, va de vases. Euh, donc, c'est pas forcément toujours très très beau. Hein. C'est pas forcément les images qu'on voit forcément à la télé. Et puis, au niveau faune, bah, on va retrouver une faune qui finalement ressemble en apparence, euh, d'un point de vue euh, extérieur, en tout cas, à la faune qu'on voit en Bretagne. Hein. Bon, mis à, mis à part le sérinoïde, mais sinon on va retrouver des méduses, on va retrouver quasiment tous les grands groupes faunistiques qu'on qu retrouve chez nous. On va retrouver des toiles de mer, des ophures, il euh, y a des hydraires, des des des, euh, des, euh, des nudibranches, des hydraires, etc., euh, des bivalves, des vers, etc., etc. On va retrouver finalement des acidies les mêmes, les mêmes animaux que, que chez nous. Sauf qu'évidemment, ils ont une biologie un petit peu différente, ils sont adaptés au froid, ils vivent dans de l'eau qui est complètement... Euh, négative, qui est complètement glacé, Donc, leur, euh, leur mode de vie, effectivement, est un petit peu différent. Mais d'un point de vue, donc, ce sont des fonds colorés. Et vous remarquerez aussi l'extrême richesse qui contraste avec la pauvreté de la faune en surface. Parce que, mis à part les huit espèces d'oiseaux nicheurs, le phoque et puis nous, euh, finalement, ça ne fait pas beaucoup d'espèces en surface, alors qu'au fond, il y a une explosion de vie. Donc, c'est vraiment des oasis de vie qui contrastent complètement avec ce qu'on voit en surface. Donc les techniques d'échantillonnage, alors ça peut être des à vue, hein, tout simplement une collecte d'organismes qu'on connaît à la base, donc qu'on va collecter à la main avec des filets. On peut aussi faire des collectes d'eau, des collectes de glace avec des carottiers. On peut aussi installer des instruments au fond. Donc là on a des percées hydrauliques qu'on descend au fond, exactement comme un travail de scaphandrier classique, hein, pour installer euh, ben, des pièges à larves, euh, des cloches à oxygène, euh, bref ce qu'on a besoin de des plaques de recrutement par exemple, ce qu'on a besoin d'installer. Pour suivre la biologie et l'écologie de certaines, de, de certaines espèces. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu qu avait installées il y a 5-6 ans et qu'on a récupérées l'an dernier, par exemple. Donc, il y avait plein, plein de bestioles qui avaient colonisé ce genre de support et là qu'on qu étudie au muséum, en l'occurrence, soit à Concarneau, soit à Paris, soit avec les collègues de Brest aussi. Voilà, donc à partir de 45 minutes, généralement, c'est le froid qui remonte généralement, la partie du corps qui demande de remonter, c'est les mains. Quand le cerveau dit ferme-toi et que la main ne bouge pas, ce n'est pas bon. Donc en fait, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut s'arrêter avant ses limites parce que là, on est en danger. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc effectivement, ce sont les mains. On a beau avoir des gants humides ou des gants secs, les deux techniques, généralement, c'est le, le froid des mains qui fait qu'on va remonter. Donc on remonte avec euh, notre petite récolte. On voyez un petit peu la tronche euh, du plongeur lambda euh, après une plongée, que ça pique un peu quand même. L'eau, en fait, enfin, la, la peau, elle commence à. à au bout d'un certain temps, elle commence à givrer. Donc, on adore la crème Nivea le soir. Donc, même les garçons se tartinent de crème Nivea, parce que sinon, la peau, elle croustille, surtout qu'il y a un vent. Donc, enfin, non, la, à la sortie de l'eau, elle est un petit, peu, un petit peu dure. Voilà, ça, c'était une collègue qui a plongé avec moi l'an dernier. Donc, euh, on a tous froid, hein, fille ou garçon, ça ne change pas. Hein. On est tous pareils. Donc là, elle, elle a des gants secs ici, mais elle avait froid pareil. De toute façon, ça ne change pas. Les mêmes, euh, que ce soit n'importe quel type de gants, ça ne change pas du tout. Et puis le matériel souffre beaucoup, parce que le matériel qu'on utilise, finalement, il n'a pas été prévu pour plonger dans de l'eau négative. Donc on a des surprises. Donc là, vous voyez les boules de glace qui se forment au niveau des détendeurs du premier étage. Donc le risque numéro un, c'est le givrage. Donc on givre assez souvent. Donc il faut savoir ventiler sous l'eau en étant encore plus euh, économe en air. En, en, en gonflant ses bouteilles avec un air extrêmement sec pour éviter l'humidité qui va déclencher en fait, le givrage et surtout ventiler, quoi qu'il arrive, le plus doucement possible. Même si on a un imprévu, il faut rester zen à 100%. C'est une règle qui est valable chez nous, c'est aussi une règle qui est encore plus valable là-bas. Et donc, pour aller dans cette taux négative, bah, il faut avoir une grosse patate parce que le matin, quand on sève, quand on sait qu'on va se geler pendant toute la journée. Il vaut mieux avoir un gros, gros moral, donc autant déconner, ça ne, ça ne change rien. Et puis même certains déconnent complètement parce que bon là c'est une sortie d'eau un peu sympa. En fait elle est sympa mais en fait c'est eux ils avaient la trouille et lui euh, il n'était pas content parce qu'il voulait vraiment se mettre à l'eau là. <rire> et j'ai eu la malchance de sortir là et il était vraiment pas content et on, il est devenu vraiment euh... bref. D'ailleurs vous voyez le, le plumage ici, hein, il est bien bien plaqué contre le Pas enfin, le museau parce que bon il en a pas mais vous voyez que le plumage est bien c'est un signe de je suis en colère. Et puis on organise évidemment pour les super-héros une baignade, parce qu'il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Alors une baignade, 5 secondes. Hein. Le temps de la photo de faire un vrai faux sourire. Vous voyez que le sourire est un peu crispé quand même. Euh... Donc moi je ne suis pas bête, celui-là, hein, je suis en sécu évidemment. Euh... Eux, sont... Eux sont malades. Quoi. Voilà. Et puis, je termine par, euh, par ça, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est loin du monde qu'on en fait, est complètement déconnecté. Et c'est vrai que des fois, on a la malchance d'avoir des très mauvaises nouvelles. Donc, je termine toujours ces présentations par ça. Et donc, en janvier, euh, on, avait, on avait su ça comme tout le monde, ce qui s'était passé. Donc, on avait voulu marquer le coup euh, en faisant ça. C'est pour dire que même si on est loin, on n'est pas du tout déconnecté de la réalité et que malheureusement, on est, euh, on est quand euh, quand il faut l'être. Et voilà, je vous remercie. Gracias.